Bonjour à toutes et à tous, y a-t-il du son dans le vide spatial Avant de répondre, nous devons tout d'abord parler du son. Toute matière est constituée d'atomes, qui sont plus ou moins écartés les uns des autres selon cette matière. Ces atomes peuvent se déplacer, mais essaient de conserver coûte que coûte leur écartement. Cela fonctionne finalement un peu comme un ressort. Imaginez maintenant que vous jetez un caillou dans l'eau. Lorsque le caillou rentre en contact avec l'eau, les atomes sont alors repoussés et vont aussi pousser les autres atomes. C'est comme ça que sont créées les vagues que vous voyez à la surface, mais aussi les ondes sonores. Le son a besoin de matière pour se propager, que ce soit solide, liquide ou gazeux. C'est donc une onde mécanique. Plus il y a d'atomes présents dans la matière, plus le son se propage vite. Par exemple, dans l'eau, les atomes sont plus proches que les atomes présents dans l'air, ce qui permet une propagation plus rapide. Du coup, le son s'y propage quasiment 4 fois plus vite que dans l'air. Quand un objet ou un être vivant se déplace, il provoque des vibrations. Plus l'amplitude de cette vibration sera élevée, plus le son sera fort. Plus la vitesse de vibration sera élevée, plus le son sera aigu.